Nous travaillons en base à un programme qui s'appelle Compromiso y Desarrollo, autrement dit en français Engagement et Développement ou Compromis et Développement, basé sur financement de l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement. Nous travaillons essentiellement sur quatre, sur quatre pays initialement, le Pérou, le Mozambique, le Nicaragua et l'Espagne, auxquels nous avons ajouté une ligne de travail sur les énergies renouvelables au Sénégal depuis, les, depuis le mois de juin 2000, 2012. Euh, nous avons travaillé de manière euh, à, tra à profiter d'un travail de groupe entre les différents acteurs de coopération, euh, les acteurs de coopération classiques comme les ONG, les universités et les administrations publiques, mais aussi euh, le secteur entreprise. Euh, considéré comme un acteur de, de développement euh, humain et par l'Agence Espagnole de Coopération et par euh, les différents acteurs qui ont été impliqués dans notre, dans notre action. Euh, euh, le, 20 et, le 20 juin 2013, nous avons organisé ici à Dakar un événement de présentation des résultats d'un outil de mesure d'impact sociaux, économiques et, et environnementaux d'une série de projets euh, énergétiques euh, sur l'ensemble du territoire euh, sénégalais. Euh, nous produisons et commercialisons du biocharbon à partir des résidus de charbon de bois et également à partir du, du tifa australis. Le tifa australis, c'est la plante sauvage qui pousse le, dans le fleuve sénégal et qui gêne la navigation, gêne les oiseaux, gêne les populations, gêne l'agriculture. Donc nous, nous nous avertions à faire de, ce, de cette plante sauvage, du biocharbon, que nous mettons à la disposition des ménages. Donc c'est une entreprise qui produisait au départ environ 2 deux, deux tonnes par mois, ensuite 4 tonnes, et aujourd'hui on est à 10-12 tonnes par mois. Nous avons un circuit de distribution qui est constitué de, de groupements féminins et de quelques boutiquiers. Euh, Actuellement, euh, nous mettons en plus de cette production les produits provenant de l'agriculture, les déchets agricoles que nous utilisons également, pour que nous carbonisons et que nous transformons en biocharbon. Pourquoi euh, l'entreprise euh, a eu cette idée Parce que nous, au Sénégal, au départ, nous avions beaucoup de forêts et on exploitait les forêts. Les ménages arrivaient à s'approvisionner correctement et la forêt était encore là. Mais aujourd'hui, tout le monde constate que la forêt, les forêts ont disparu. C'est la casamance un peu Tambakunda, Kolda où il y a encore du bois. Et les gens continuent à exploiter. Si on continue, on sera confronté demain à des problèmes d'approvisionnement. En, en, en charbon de bois et en bois pour les ménages donc il faudrait dès maintenant que l'on trouve des solutions les solutions c'est d'utiliser d'autres biomasses pour quand même mettre euh, ce, ce, ce biocharbon à la disposition des ménages donc et, et essayer en même temps à ce que ce, ce, ce, ce biocharbon soit compétitif par rapport au charbon de bois et je pense que de plus en plus, euh, les gens qui sont euh, inspirés par cette activité essayent de voir dans quelle mesure on développe ce, cette production de charbon que nous, puiss, que nous pouvons mettre à la portée des populations. Donc euh, c'est l'intérêt de, de, de, de mener des actions dans le cadre du développement durable, des énergies renouvelables qui permettrait de, de diminuer la pression sur les forêts et également de créer de l'emploi. Ce qui est important, c'est que faire de tels projets où on utilise euh, le biocharbon pour régler le problème d'approvisionnement, pour régler le problème de la pression des forêts, mais également pour trouver de l'emploi pour les jeunes et également pour les pour les femmes. Donc, notre organisation s'occupe de, de, de développer des recherches et de faire des démonstrations sur les énergies renouvelables. Donc, quasiment toutes les techniques d'énergie renouvelable, que ce soit l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie solaire thermique, euh, l'éolienne et la biomasse, donc, sont les principaux centres d'activité au niveau du CRR. Donc, vous imaginez que les énergies renouvelables sont d'une importance euh, capitale, pour un pays comme le Sénégal qui regorge de, en fait de, de potentiel tant sur le plan solaire sur le plan de l'éolien et également sur le plan de la biomasse mais vous savez que ce développement des énergies renouvelables est un peu freiné par le fait que en milieu rural où il y a beaucoup de, de demandes dans ce domaine et il y a également une situation de pauvreté voire d'extrême pauvreté donc euh, si on veut améliorer l'accès aux énergies renouvelables dans ces zones, naturellement, donc pour combattre la pauvreté, il faut rompre un peu ce qu'on appelle le cycle vicieux de la, de la pauvreté. Parce que vous savez que si les gens n'ont pas suffisamment de revenus, les énergies renouvelables ont un coût à, à, à l'investissement initial qui est relativement élevé. Et donc ça devient quelque chose qui, est, donc, qui devient relativement inaccessible pour les populations rurales. Et donc il faut euh, donc, euh, au moins trouver des mécanismes novateurs euh, sur le plan du financement pour rendre ces énergies accessibles en milieu rural et naturellement également lier euh, cette, euh, cet accès à ce qu'on appelle des activités productives génératrices de revenus qui permettront de briser un peu, si vous voulez, ce cycle, ce cycle, ce cycle de, de pauvreté et donc d'améliorer l'accès parce que c'est ça un peu le sens parce que si les populations rurales n'accèdent pas à, à des énergies propres donc soit pour l'éclairage ou pour la cuisson domestique, donc des problèmes naturellement vont se poser de plus en plus et donc d'ordre social. Donc ce qui amène ces phénomènes que l'on connaît très bien, les phénomènes donc, où les gens pour fuir cette pauvreté sont obligés de venir soit dans les grandes villes au Sénégal ou bien de prendre des risques pour aller dans les pays étrangers comme l'Espagne, vous en connaissez quelque chose avec cette très forte immigration donc clandestine à partir des bateaux et des moyens de voyage qui, sont vraiment très, très, qui ne sont pas très, très, très appropriés. Donc à Prosolia nous sommes une entreprise qui travaille dans les énergies renouvelables en général parce que nous sommes une entreprise qui croyons fermement au développement durable et nous croyons également que ce développement durable se fera en tout cas pour ne se fera pas non, sans l'intervention des C'est pour cela que nous avons pris une fonction claire pour l'énergie solaire. Et dans ce cadre-ci, nous essayons en tout cas de faire en sorte que notre nos activités aient un impact euh, sur la société et un impact du point de vue social, environnemental et économique naturellement. Euh, c'est sous ce rapport que nous avons en tout cas engagé notre responsabilité sociétale et environnementale pour avoir en tout cas une action plus directe sur la société, aller au-delà de ce qui se fait en général dans les entreprises, pour que notre action ait une incidence positive sur, sur le développement en général. Je crois que c'est très intéressant la collaboration la posible colaboración entre la universidad y ONGs y otros actores por el papel que podemos tener la universidad para hacer investigaciones y ofrecer nuestros recursos con unos fines de lucha contra la pobreza en este caso y cómo intentar orientar la investigación y la formación la educación de nuestros alumnos hacia comprender la realidad del mundo y poder ofrecer soluciones y en particular este trabajo nos ha parecido muy interesante también por la capacidad que ha tenido de involucrar a distintos actores al sector público, a las administraciones locales, regionales, nacionales y a la vez a las empresas a, a las ONGs y a la población local y creemos que es eh, para, los, para poder conseguir un desarrollo en el futuro es muy importante, es fundamental que no solo haya empresas en el proceso, no solo haya ONG, sino que todos los actores se pongan en conjunto a luchar por, por mejorar el mundo y por por el acceso sobre todo a los servicios básicos, de manera que en el futuro la electricidad, el agua, el saneamiento, etcétera, sean unos servicios que se presten desde la administración pública con el apoyo de las empresas y siendo las empresas las que se orienten hacia el servicio, de manera que se ofrezca un servicio de calidad y de una forma sostenible. Es, ha sido un proyecto que ha sido llevado a cabo entre la Universidad Politécnica y la ONG Ongawa y en la que hemos trabajado sobre los impactos en el desarrollo humano de las energías renovables y la eficiencia energética aquí en Senegal. Eh, lo primero que hemos hecho ha sido realizar un estudio sobre el sector y sobre los actores que están involucrados en, en las iniciativas de energías renovables. Hemos trabajado con todos estos actores en el desarrollo y adaptación de una metodología para medir el impacto en el desarrollo humano de los proyectos de energías renovables que después hemos aplicado en una selección de, de proyectos, que lo que nos ha permitido es traer una serie de conclusiones y de reflexiones que hemos eh, compartido en estas jornadas y que esperamos que puedan tener un impacto en los proyectos que se vayan a, a desarrollar en un futuro.